Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça me fait super super plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Là, comme vous avez pu le voir, je suis hyper actif sur YouTube. Et merci d'ailleurs pour tous ceux qui ont liké et commenté ma dernière vidéo sur YouTube. Ça me fait trop super plaisir. Je prends vraiment beaucoup de plaisir à vous partager en fait tous ces moments-là de la vie et vous aider aussi à vous évader un peu le temps de cette vidéo-là. Donc en fait, la vidéo d'aujourd'hui va être assez spéciale. Ça sera un regroupement de plusieurs images que j'ai pas pu monter parce que j'en avais pas assez. Je vais commencer par comment je fais mes TikTok. Allez, c'est parti. Bon les amis, je vais vous apprendre comment moi je fais des tiktok. Alors, je prends une règle je le mets juste là pour la caler. Mon téléphone, hello, comme mettre juste là. posé, tranquillou et là on fait... Miniteur <rire> Voilà quoi, comme ça on a la lumière. La lumière naturelle de l'extérieur, c'est juste ouf Pas besoin de lumière électrique ou quoi que ce soit. Donc voilà, la petite astuce pour faire de jolis tiktok, se mettre devant une fenêtre. Merci Teddy <rire> Bon allez, c'est parti, on va faire le petit TikTok Et n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur TikTok Teddy. voilà, n'hésitez pas à aller voir, je fais des choses assez spéciales sur cette chaîne-là, sur ce réseau de TikTok, c'est juste voilà, c'est un endroit où je me lâche un peu plus bah, que sur les autres réseaux sociaux. Ensuite, les amis, ça fait euh, deux semaines que je commence à vendre des paquets de fruits. Et je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur parce que vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à me commander les fruits. Normalement, je, je vends toute la semaine, mais rien que le dimanche, bah, vous êtes à fond. Enfin, tous les paquets sont déjà partis euh, le dimanche même, donc c'est juste incroyable. Merci du fond du cœur pour votre soutien. Et euh, je voulais vous montrer quelques images et quelques photos également. Je voulais aussi remercier bah, tous les clients qui m'ont emmené des cadeaux C'est juste incroyable Fredo qui m'a envoyé des poissons pour toute la famille, c'est juste fou Je n'oublie pas aussi Hélène bah, qui m'a offert les macarons Regardez les amis ce qu'on m'a offert, c'est une cliente Merci beaucoup et vous savez que j'adore les macarons, c'est mon péché mignon En fait à mon anniversaire à chaque fois on m'offre des macarons et Là c'est pas encore mon anniversaire mais merci beaucoup pour ces macarons là Au top, merci Hélène Ensuite ici j'ai des fruits de la passion voilà, que je vends à 700 francs tout ça. En fait, je viens juste de poster sur Instagram et c'est déjà parti. Donc merci beaucoup, vous êtes super actifs. Et aussi, euh, Mister John, merci beaucoup pour cette attention-là. Ça me touche énormément. Merci du fond du cœur et merci d'être de plus en plus nombreux. Et d'ailleurs, les ventes se passent tous les samedis dimanche. Alors la petite histoire c'est que on cueille les fruits, enfin mes parents cueillent les fruits à papara le samedi matin et dans la semaine. Ensuite ils reviennent ici samedi soir, je commence à préparer les commandes avec ma grand-mère et toute la famille également. Et je commence à mettre sur Facebook ben, samedi soir et vous êtes déjà nombreux réservés pour le dimanche. Donc officiellement les ventes commencent dimanche matin et je me souviens à chaque dimanche matin je me lève à 5h parce qu'il y en a des clients déjà à 6h, vous êtes des ouf Mais voilà, ça me fait super plaisir de vous voir, de vous accueillir, de vous donner vos paquets de fruits, c'est juste voilà, c'est incroyable. Pour ceux qui veulent me commander, n'hésitez pas à m'envoyer un MP. Vous pouvez également réserver vos paquets en m'envoyant directement un message privé sur Messenger, sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux que vous voulez. Et puis, euh, je note et je vous réserve. Et votre commande est à récupérer au rond-point de Princesse SeaTA, la route Princesse Seata on est juste là. Donc, si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à me contacter. Et ça me ferait super plaisir ben, de vous voir, de vous donner votre paquet. Si on peut faire une photo ensemble, n'hésitez pas, ça va être plaisir. Et ensuite, les amis, aujourd'hui, je suis allé récupérer un composteur hyper intéressant. Vous savez que j'ai fait mes études dans l'environnement. J'ai un DUT en génie thermique et énergie. Tout ce qui concerne l'efficacité énergétique et l'étude de l'environnement. L'environnement, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. L'efficacité énergétique, la transition énergétique. Voilà, tout ce qui concerne l'énergie et l'environnement, c'est quelque chose qui me tient super à cœur. Et pour commencer à sauver notre planète Il faut commencer ben, déjà à trier les déchets et à réutiliser aussi les déchets ben, que l'on n'utilise plus comme les pots de banane, les déchets naturels, le papier, etc. Donc du coup, au départ, j'avais commencé le compostage dans un pot de fleurs tout simplement où je mettais tous mes pots de banane, les fruits, etc. Et là, cette fois-ci, j'ai été acheter un, euh, deux composteurs en fait, un pour ma grand-mère et un pour euh, ben, mes parents là-bas à la maison. Voilà, je voulais vous montrer quelques images. et devant tu as une... donc ça c'est pour mettre les déchets Oui. et devant tu as une trappe, tu vois là qu'on en enlevée qui se met devant pour récupérer le, le... le terreau enfin le, qui est en bas, le compost que tu vas avoir à bout de plusieurs mois <musique> Tout juste de recevoir ce composteur et si vous souhaitez avoir plus d'informations sur, bah, sur le compostage n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord je ferai une autre vidéo sur mon retour d'expérience du compostage ça me ferait super plaisir de faire cette vidéo là ça c'est le composteur et tiens comme comme c'est pour mélanger je crois c'est une flèche pour mélanger peu le peluche après ça on va porter on va descendre <cute> De faire une vidéo de comment je vais monter ce truc parce qu'en fait là c'est pas du tout monté vous avez pu le voir donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire que vous voulez plus de vidéos ben, concernant l'environnement mettez mon commentaire hashtag environnement hashtag sur notre planète voilà ouais. je vais tous les lire et s'il y en a beaucoup je ferai une autre vidéo sur le compostage et sur l'environnement Ensuite, euh, j'ai eu un shooting photo Aujourd'hui en fait à l'heure où vous regardez cette vidéo J'ai un shooting photo avec euh, Veima Sport C'est ben pour ça que je suis habillé comme ça le Shooting photo en fait pour la nouvelle collection aussi Ça s'est super bien passé Je vais mettre quelques images Yo Rana j'espère que vous allez bien bien Dans cette nouvelle vidéo Donc aujourd'hui on est à Punaoya Comme vous pouvez le voir à Le parc de Punaoya je, À chaque fois je ne sais pas c'est quoi le Là je reviens tout juste de chez euh, Mr John Merci vraiment pour cette magnifique coiffure John Tu as sûr comme d'habitude, tu le sais, tu as sûr. On va rejoindre l'équipe de shooting avec Veima Sport Pour la marque Nike, comme vous voyez juste là Et puis euh, je vais vous montrer un peu Les backstage avec euh, Les vêtements et tout Et puis là, il y a déjà une personne Je crois qui est en train de shooter là-bas Là-bas, ici Et puis euh, nous, on va passer euh, tout à l'heure Il y a Hinatea aussi qui est là Donc euh, voilà Voilà, les amis, euh, là on continue de shooter les tenues Nike avec euh, prochaine tenue avec un petit sac en bandoulière. Je suis super content que ma sport continue l'aventure avec moi. Ça fait super plaisir bah, de pouvoir promouvoir cette marque parce que, en tant que sportif, euh, c'est une super marque de bonne qualité. Voilà, ça fait vraiment plaisir de partager ça avec vous. Voilà, et pour finir cette vidéo, les amis, je reçois beaucoup de questions à propos de ma coiffure. Comme vous pouvez le voir ici, ce magnifique chef dœuvre que moi-même je ne pouvais pas le faire Je tiens à le remercier de tout mon cœur. c'est Mr John Il est vraiment super, il est je pense le meilleur coiffeur que j'ai pu rencontrer euh, Donc euh, il fait des coupes avec un magnifique dégradé comme vous pouvez le voir ici Est-ce que vous voyez ce magnifique dégradé C'est juste incroyable ce qu'il propose euh, Je mettrai ses commentaires d'ailleurs si j'ai sa carte Attendez en fait les amis, vous êtes nombreux à m'envoyer des messages sur Instagram et sur tous les réseaux sociaux pour me demander avec qui je me fais couper les cheveux, euh, quel est son numéro de téléphone. Donc du coup, euh, j'ai sa carte juste ici. Je vais vous le montrer, voilà. Est-ce que vous voyez bien le focus Voilà. Alors, il s'appelle Mr. John, John pour les intimes. Euh, je vous laisse son numéro de téléphone juste ici. N'hésitez pas à le contacter, en plus il est super sympa. Franchement, il accueille tout le monde. Voilà, que vous soyez jeune, euh, pas jeune. Et, euh, et jeune, euh, adolescent, bref, je me taire, en tout cas, tout le monde est accepté dans son salon, il est super sympa, euh, n'hésitez pas à le contacter, voilà, et c'est juste euh, un génie, franchement, en plus il est super drôle. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question. J'espère que vous aurez aimé euh, ben, ce nouveau format de vidéo. Si jamais vous aimez, dites-le moi en commentaire. Parce que franchement, j'aime bien filmer à l'extérieur, revenir à la maison et puis euh, discuter avec vous comme ça, avec des images que j'ai déjà filmées. Ça fait vachement plaisir, ça fait du bien en fait d'être posé. Donc si vous aimez bien ce genre de vidéos, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube et de partager au maximum à vos amis, à vos grands frères, à votre papa, à votre maman, à votre petite soeur, à votre... toute votre famille. Et euh... Et eh bien, je pense que c'est tout. <rire> et pour ceux qui sont intéressés par les paquets de fruits, n'hésitez pas à me contacter, surtout le samedi dimanche, pour que je vous réserve votre paquet. Encore une fois, merci pour tout votre soutien. Je ne sais pas combien de fois je vais vous dire merci, merci, merci du fond du cœur pour tout ce que vous faites pour moi. Ça me motive vraiment tout au message d'amour que je reçois. C'est juste euh, incroyable. Donc, merci du fond du cœur. Il ne me reste plus qu'à vous dire, les amis, prenez soin de vous. Je vous fais de très gros bisous. Maruru, Nana, et à bientôt oh. Shu